Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 265 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Sino Evil. Ne vois pas le diable, quelque chose comme ça. Ne pas voir le diable Je ne sais pas. Est-ce que ça s'appelle comme ça En tout cas, on peut jouer à la manette pour l'instant. Euh, donc, on va faire un new game dessus. Euh, J'ai eu un tout petit peu de mal euh, voilà, la première fois que je l'ai lancé mais maintenant tout va bien. Donc c'est parti pour ce si no Evil. Je ne sais pas s'il y a une cinématique. En anglais. Wisdom is just a grip on a Grasping that action is hopeless. So keep your eyes elle dit de fermer les yeux, je sais pas quoi, là. Si. No. heavy. Avec une belle barre rouge en plein milieu d'un oeil. On pouvait pas mieux euh, trouver un meilleur euh, un meilleur symbole, là. Alors, quoi okay. Dreams, euh, alors là, je suis dans un rêve. J'appuie sur A, ça fait ça. J'appuie sur rien d'autre, ça fait ça. Bon, voilà. Sur A, ça, ça fait ça. On peut se déplacer avec la manette, ça fonctionne, je vous le garantis. Et qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quelqu'un qui est mort. ou un livre qui vole. Alors par contre je me fais pêcher à lire le texte parce que je sais pas lire l'anglais. Enfin, voilà. To whom it may concern. Je ne sais pas ce que Je sais pas ce qu'on essaie de me dire. To the disaster fed the. Black, sh the Black Sheep, le mouton noir. Pour moi, c'est un Black Sheep. Oh oh... oh ho, oh, ça pue le, le, truc où faut réfléchir à donf. C'est un truc où faut réfléchir. Est-ce que je peux lui péter sa gueule Alors on va. Est-ce que je peux lui péter sa gueule comme ça Non. Ah non. Ok, donc il faut pas que je lui pète sa gueule comme ça. Faut juste que je me barre comme ça. Le mec, il me voit pas. Tranquille. Tranquille. Tranquille. Bah... Bah... If you are out there, please pull through... Trough... Trough... <hums> ok. Pour l'instant, c'est Easy Money. C'est du puzzle, hein. Apparemment, c'est du puzzle. Oh putain. Where are you footsteps? <hums> euh... Là. Là. Là. Là. Parce que sinon je peux y aller, euh, je sais pas du coup. Ok, continuons, ils essayent de nous expliquer. Donc on peut pousser les nuages, on peut faire des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça Je peux faire ça euh. Euh. Ok, il m'a tué. Alors, we must scream. Soon on this world. We must use it. Est-ce que je peux crier là-dessus Est-ce que je peux lui crier sur la gueule Non. Donc faut déjà que je mette ça là. Ouh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. casse toi, casse toi, casse toi, casse toi, casse toi. Il m'a pas tué. Il m'a pas tué, je t'ai niqué gros. Oh putain, un vieux pépé. Quiet. Ok. Ouais. Ouais. Je crois bien que c'est un aveugle que je contrôle en fait. Ok. Donc il a un niveau d'oreille. Ou alors c'est eux, pas... eux qui voient rien en fait. C'est pas moi, c'est eux qui voient rien. C'est pour ça que je peux passer à côté d'eux. Oh, d'accord, c'est mes pas qu'on voit en fait. D'accord, donc quand je me déplace, c'est mes pas. Donc, si mes pas font du bruit, je suis dans la merde. Oh putain, oh putain de merde, ta mère en slip. Oh mes pas, ils font un bruit quoi, c'est un truc de ouf. Donc il faut que j'aille ici, pour appuyer sur le bouton. Et que je passe là-haut. Allez, allez C'est moi ou j'ai un problème de synchro vertical Ce jeu se fout de ma gueule, non Est-ce que ce jeu se foutrait pas de petit peu de ma gueule Je sais pas. Un problème de... Ouais, non, il n'y a pas de synchro vertical par défaut dans ce jeu. J'ai bien l'impression que quand je me déplace, il y a un petit problème. Bon, tant pis, j'espère que ça se verra pas trop. Euh, qu'est-ce que je suis censé faire La tirer autre part, c'est ça Si je l'attire autre part. Ça va me permettre d'appuyer sur lui. Oh putain il retourne à sa place. Où le bâtard Où le bâtard il retourne à sa place Comment je fais moi hein Restart level. Bah ouais, j'ai pas le choix, qu'est-ce que je fasse Alors attends. La logique que je dois adopter. C'est de pouvoir attirer lui ici. Tout en permettant ça. Et en l'attirant... Yeah. Uh. Ici. Il me permet de passer. Et d'aller voir lui. Qui me permet pas du tout de passer. Voilà. Ouh. On est arrivé. On va y arriver, hop, et le repasser par... Hmm. Ce truc se fout de ma gueule j'ai l'impression. Ah merde, c'est quoi la logique Je suis un handicapé. Alors attends, je dois libérer les bleus. Donc il faut juste que normalement lui emmène là. Sauf que lui, il me bouffe le cul. Donc il faut que je l'attire. Comme ça il est bloqué, il peut pas revenir normalement. Et donc je peux y aller, je peux y aller tranquille. Waouh waouh waouh waouh waouh waouh waouh. ouais, fallait être intelligent hein, pour trouver ça. <rire> fallait s'appeler Houdini euh, mon petit. Et encore Alors là j'ai de la logique. Là il y en a beaucoup moins. Ah, oh, il m'a démonté le cul. Je pensais pas que je pouvais. Ah oh, mon dieu, à tel point de me faire me démonter le cul. Faut l'envoyer depuis très loin. Est-ce qu'il est sérieux le mec Alors, il faut qu'on aille appuyer sur lui. Ok. Admettons, hein. Admettons que je fasse tout ce que je suis en train d'essayer de faire. Putain, c'est long. Ah oh, vas-y, pousse. Pousse. Et puis pousse. Ok, je peux pas le tirer comme ça. Ok, normal, hein. On va y foutre dessus. Ok, je peux pas, on est d'accord. On peut pas pousser On tire Donc je le fais comme ça Le mec il voit rien, le mec il voit rien. Je suis silencieux parce que je veux pas qu'il me. Faudrait pas qu'il me. qu'il me trouve. Oh oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, je vais arriver à faire ce level. Oh oui. Ah mon dieu, c'est des trucs à tête comme j'aime pas du tout. Succès déverrouillé. Ignorance is. Is quoi Is bliss A friend, hans. Ou qui se passe là C'est pas un niveau pareil. On va on va, faire, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Si c'est un vrai niveau, ils vont se faire foutre. Hein. Mmh. Ah d'accord, je gagne des succès, deux succès. C'est marqué ça au milieu, It's beautiful. It's beautiful. It It Je crois bien qu'il y a quelque chose qui est marqué au, oh. au fond. Merde. Oh, une belle fleur. Ah. Non, elle s'en fout complètement. Ok, on va passer là. Est-ce que c'est est -ce est un vrai level On va regarder juste ça. Ah, il y en a des vrais ennemis. Donc, on va arrêter le délire. Euh, on va arrêter ce test-là. En tout cas, vous avez vu le principe. Le principe est de jouer sur le silence. Euh, les plantes, apparemment, font du bruit. Euh, de jouer sur le silence, puisqu'en fait, nos ennemis ne voient rien du tout. Euh, euh, oui, voilà. Ne voit rien du tout, ils ne font qu'entendre, donc s'ils nous entendent, c'est foutu. Voilà, donc on est comme on est handicapé, on peut pas se battre. Donc euh, voilà, il faut vraiment euh, s'ils nous entendent et qu'ils nous attrapent, c'est mort. Ils ont l'air de courir moins vite que nous. Donc sur une distance, on peut quand même les avoir, mais bon. Un petit bruit sympa, que j'entends au fond. Il doit y avoir des trucs qui font du bruit plus loin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas bah, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis on se retrouve euh, bah, bientôt pour une prochaine vidéo. Stage Joanne, salut